Et le vrai gain, c'est quand on fait de l'entoilé, où la toile va de haut en bas, il y a zéro thermocollant. Parce que dans une veste semi-entoilée, il y a quand même tout le devant qui est thermocollé, en plus du crin. Tu peux ouais, rabaisser tes normal. manches Normal. Il est beau, le vêtement quand on le voit sur le sein, je le très beau. Oui. Beaucoup d'âme, de... Beaucoup oui. Bon, bah on est chez Scavini pour le dernier essayage. Donc après tous les modifs qu'ils ont fait la dernière fois, on va voir si le costume me fit bien. Donc euh, voilà, je suis hyper excité, j'ai hyper hâte. Là, c'est le costume final. Et euh, voilà, s'il n'y a pas de retouches à faire, c'est parfait, je repars avec. Sinon, bah euh, voilà, on va refaire des, des petits essayages, des petites retouches. Mais voilà, j'ai juste trop trop hâte là de le voir. Allez, on y va. C'est parti Allez, OK, voilà. Bon, ton beau costume qui est donc fini donc on va réessayer tout ça voilà pour confirmer que tout est bon donc je te fais passer d'abord le pantalon ouais, comme la fois dernière je le vérifie et après on passe à la veste alors, fais voir, mets toi face au miroir donc on t'avait resserré un peu la taille mais pas trop trop trop pour que tu puisses serrer un peu plus là sans que ça vienne euh, après euh, serrer trop le fessier donc là je pense qu'on est pas mal je pense que quand même il te tient là ouais. malgré tout, si tu as besoin après tu peux encore serrer un peu plus et la longueur, on voulait quelque chose de non cassant mais pas trop court non plus. Ouais. Est-ce que ça te convient Ouais, ça va. On est combien en, en ouverture de juillet 19 et demi. Est-ce que je peux essayer avec la veste Tu peux ouais, rabaisser oui, tes manches Normal. Il est beau, hein, le... le vêtement quand on le voit sur le centre, je trouve très beau. Ouais. Beaucoup d'âme. De... Beaucoup J'ai fait la mine à neige un petit peu plus longue que d'habitude. Ah, bon, merci. Bah, le revers est très large. Il y a des brotes, oui, est vraiment beau. Le... Oui, je suis d'accord. Le tissu et tout, c'était vraiment sympa. OK. On peut Donc, tu as en fait le petit bouton ici à l'intérieur. Et voilà. voilà. Donc, longueur des manches, c'est bon. Très bien. La longueur des manches, c'est impeccable. Hein, il y a le doigt de, de chemise ouais. qui dépasse. La fente, un peu large. Le côté c'est bien, mais on est tous un peu asymétriques. Alors, ah, ça juste celle-là. Oui, exactement. pourquoi. Oh, voilà. L'autre, non, l'autre, elle est bien remplie, mais là, la petite côté. D'accord. Et au niveau du, des manches, euh, du Oh, moi je trouve vraiment bien tout là. Oui, oui. Est-ce que là, c'est des poils qui ou c'est le montage euh... C'est. Non, ni l'un ni l'autre. Non, parce que le bras, il est bien là. Ouais, c'est toujours sur passage maintenant. Mais non, elles sont bien au niveau du trampès. Hein. Parce qu'au moins, tu vois le bras, hein. voilà, on est tout droit, donc non, c'est propre. Hein. Non, c'est vraiment bien. Hein. Et non, et puis là, c'est vraiment bien. Je suis super à l'aise dedans. Et euh... il oui, y a des C'est typiquement, c'est bien. Ouais, il y a juste un petit peu des les dans ce matron, c'est vraiment bien. Ouais. Non, je trouve ça bien. Que... La manche est bien ample, j'aime bien. Du coup... Euh... Bah ça donne du confort, là, une manche un ça peu ample. Bien. C'est ce qui permet aussi, comme tu dis, d'avoir un beau tombé euh, ici. Un bel aplomb. Voilà, parce que les manches qui si sont trop fites, ça va souvent créer des plis un peu devant ou derrière, suivant la position du bras du, du bonhomme. Ouais. Non, top. Et sur un croisé, ça développe un peu. Ouais. Je vois pas trop, en fait. Bah en fait, euh, là, il y a un tout petit peu trop de hanches. Tu vois, il va enlever ben, un peu. tout petit peu de tissu. Là. Voilà, pour que ça vienne comme ça. Parce que là, en fait, tu vois, il euh, y a un peu trop de matière, là. Tu vois, comparer à ta à, à la droite, ta hanche droite, là, il n'y a pas de… ta hanche, elle est bien remplie, ici. Ouais. Alors que ça fait ça, en fait. Ouais. Okay. C'est genre le, ouais, la jupe de la veste. Voilà, exactement. Ouais, c'est bien. Bon, on avait fait le, la croisure ouais. ensemble. Ouais. Hein, je t'avais dit que j'essayais de faire le, le, le plus large possible, tout en respectant, évidemment, un écart avec les poches. Euh, j'avais fait exprès de, que les boutons ici soient assez euh, extérieurs pour euh, ouais. souligner le V. Euh, voilà. Non, ouais, ça rend, ça rend vraiment bien, tu Les épaules sont vraiment... C'est... Euh, bah, je le tech, non, c'est Surtout qu'on t'avait fait un peu d'essence où tu peux encore, normalement, prendre quelques kilos. A oui, priori, euh, non, tu ne seras pas, pas, pas à l'étroit dedans, même avec quelques kilos en plus. Non, c'est pas 10, hein, Mais 5, ça devrait aller encore. Ouais, non, c'est parfait. 4, 5. Je me, sens, je me sens bien, dans cette Bon, et bon, eh ben impeccable, On... je te récupère la veste. T'as un peu besoin de couper la forme gauche, voilà. Okay. D'accord, comme ça, là, c'est pas bon. Ok. Tiens. Okay. Voilà. Impeccable. J'ai en sorte qu'il y ait du bassin pour passe bien le vessier. Et puis là, il y a un tout petit peu trop de ce côté Moi, ouais, Chose qui, pas, que je n'avais pas vu, à l'essai. Moi, il y avait quand même déjà, mais je me demandais hmm. comment il y avait pas du tour. Salut. Je sais c'est un peu brutal mais j'avais pas de vidéo de transition du coup bah je fais une transition canapé un peu après Comme vous l'avez vu je suis finalement pas parti avec le costume parce qu'il y avait un peu trop de tissu du côté d'une hanche Donc euh, voilà une petite retouche à faire avant que je puisse voilà, le récupérer finalement Je me souviens j'étais tellement dégoûté, petite retouche à faire Soit c'est bah très bien qu'il l'ait remarqué et qu'il le, qu le reprenne. Du coup ça m'a un peu brisé le cœur, j'ai dû le relaisser et voilà j'étais tellement chaud. Mais non, du coup bah, il va falloir patienter encore un peu. Mais donc voilà, ça a renforcé aussi mon envie donc euh, de récupérer le costume après bon après faut pas exagérer non plus, il faut bien le récupérer à un moment mais donc voilà c'était le deuxième essayage et il y en a eu un troisième après je profite de cette petite coupure aussi pour solliciter votre aide donc si la vidéo vous a plu ou la série vous a plu, mettez un like un commentaire aussi, ça aide vraiment beaucoup bah, je vois les commentaires, en plus de faire plaisir, ça aide aussi au référencement et si vous êtes chaud aussi, bah, de partager la vidéo d'en parler, parce que bah, il voilà, y a eu pas mal de moyens de temps, d'énergie consacrés à cette vidéo, à cette série de vidéos, ça aide la chaîne à grandir, à se développer et ça m'aide aussi à sortir plus de vidéos. Merci par avance. Donc voilà, une ou deux semaines après, je vais récupérer le costume pour cette fois-ci, vraiment, l'essayage final. Du coup, oui, tous les deux en croisé aujourd'hui. Oui. C'est la première fois que je mets mon blazer, moi. Oui, je me suis demandé si c'était pas fait. Ouais. C'était un... Bah non, bah, j'ai je... <rire> fini hier. C'est Par contre, c'est un, c'est du Super 170 de chez L'Andéchéry. Ah oui Je, veux... je veux Donc... me Ouais, ouais bah, c'est pas très doux, en fait. On sent pas l'allemand à douceur. Par contre... Ça froisse, mais c'est terrible. Ah oui. Les manches, elles étaient hier ah, c ultra. J'avais tout repassé hier. Hein. Et là, depuis ce matin, mais c'est monstrueux ce que ça froisse. Ah. Alors, qu'est-ce que ça donne Ouais, bah, c'est bien mieux. C'était la fente qui chassait hein, du côté gauche, ouais. Et maintenant, c'est très propre, là. C'est bien. Impeccable. Oh, ouais, c'est très bien. Ralph Lauren, Oui, comme dit. Ouais, avec les épaules. Oui, et puis les boutons dorés aussi. Les boutons dorés sur une veste croisée. J'imagine cravate Qui va bien avec, ouais, exactement. Un petit repassage là, mais. Il y a un tout petit. Il y a un faux pli là. C'est que sur le cintre où il devait être serré. On a beaucoup de costumes en livraison, ils sont serrés les uns derrière les autres. D'accord. Moi, sinon, ça va bien. Eh ben, c'est pas mal, oui je me suis posé une petite question en regardant un petit peu bah, la vidéo. Euh, mais il n'y avait pas eu de trop de questions sur l'emmanchure en fait Oui, sur le gabarit qu'on avait utilisé, l'emmanchure est assez haute de base. Donc nous, on évite de la monter mmh. parce qu'en fait, on a eu beaucoup de clients dernièrement. Enfin, moi, j'évite de trop toucher à ces détails là. Euh, et en plus, on a eu beaucoup de clients dernièrement qui se sentaient serrés là mmh. euh, et à qui on a dû creuser. Même euh, un client deux fois de suite parce qu'il se sentait tenu. Et donc, en fait, le but d'un tailleur, enfin, surtout que nous, on fait quand même un certain nombre de costumes par an, c'est de ne pas se créer des problèmes toutes les trois minutes. Donc l'emmancheur, on évite de, voilà, de la faire trop haute parce que ça crée des problèmes, en fait. Surtout qu'elles ne sont pas ultra basses non plus. Non, hein. non, non, non. Ouais, tout à fait. Non, non. Mais cette histoire, cette idée là qui cisaille, OK, c'est quelque chose qu'en grande mesure peut-être en Italie, on peut voir, on peut prendre le temps de voir, mais encore une fois, nous... Euh, on a une légitimité à faire de la mesure qui est fabriquée dans des usines ouais. et voilà, je le dis bien moi tout le temps. Je ne veux pas rentrer dans trop des détails, euh, voilà, parce que, pour, que pour, pour avoir moi une certaine régularité, pour faire les choses bien d'un client à l'autre, il faut que j'ai une certaine, oui, une régularité dans ma façon de prendre les mesures. Si à chaque client je m'interroge sur les détails très compliqués comme le profondeur manche sur les hauteurs de fonte et tout, après je, je perds le, je, voilà, le, perd le fil, il vaut mieux qu'il y ait une, un petit truc focus. Surtout que l'atelier nous fait quand même des emmanchures déjà pas mal. Hein. Oui. Mais le problème, c'est que l'emmanchure haute, il faut aussi qu'elle soit liée à une forme de l'emmanchure très particulière. Parce que là, ça, c'est vraiment un dessin de patronage. La forme ici, là, euh, c'est une forme qui est relativement standard et donc qui est liée à une emmanchure moyenne ou basse. Quand tu fais vraiment une emmancheur haute, tu dois changer le dessin dans le patronage de ça. Et c'est plus du tout en une mesure qu'on peut faire mmh. ça. Il faut que ce soit un tailleur qui ait ses habitudes. Parce qu'en fait le dessin là il devient plus rond. Oui, il voilà. voilà exactement. La, et ça n'a et ça rien à voir. Donc c est, c est, ce sont des problématiques ça de grande mesure. Non bah franchement c'est super. Euh, je suis super à l'aise, tout en ayant quand même euh, une, euh, une silhouette comme tu Et tu nous as demandé quelque chose de raisonnablement cintré là, donc euh, ouais, voilà, ça tombe d'autant mieux. Et c'est euh, vraiment super confortable. Et, euh, sans être... Ah bah ça, c'était surtout le fait qu'on a fait une un, ça tu le, tu le vois, une veste entoilée. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle à l'intérieur. Parce que qu'on me parle des fois de semi-entoilé. Les gens pensent que le semi-entoilé, il gna, gna, gna, gna, gna, y a des intérêts. Le semi-entoilé, ça reste un vêtement thermocollé. Oui. Le, vrai, le vrai gain, c'est quand on fait de l'entoilé. Où la toile va de haut en bas, il n'y a zéro thermocollant. Parce que dans une veste semi-entoilée, il y a quand même tout le devant qui est thermocollé. En plus du crin, ouais. donc mais ça on l'avait vu sur les, les, les, les bases les écorchés et donc là vraiment l'entoile le, total il a une telle souplesse que ça rend le costume beaucoup plus aérien quand même. Hein. Ah oui. Il est beau oui exactement vraiment ouais. Bah, c'est parfait pour moi du coup. Là, je trouve que bien. aussi oui je vois on a bien fait de reprendre ce petit truc là, dernière mm -hmm. fois. Là. La veste généreuse franchement je trouve que ça va super bien aussi. Ça fait un long buste, un beau dé. Et... Mais ça de toute façon pour les tailleurs c'est tellement plus facile. Quand la veste a du confort, c'est épouvantable, cette mode du slim, parce que ça crée que des problèmes. Ça nous crée des problèmes aux épaules, ça nous crée des problèmes en bas du dos, sur les cintrages. En fait, et ça nous crée des problèmes sur les manches, ça tombe moins bien. Ça, c'était beaucoup plus simple pour les usines, le prêt-à-porter, les tailleurs dans les années 90. Quand un vêtement a de l'ampleur, il tombe beaucoup mieux. Ouais. Plus on fait du slim, plus on crée des problèmes. Ouais, et après, on fait, ne on fait, on fait que lutter. Et juste pour avoir le slim, on, on lutte. Alors qu'une veste qui est un petit peu droite comme ça, un peu confortable, elle tombe évidemment mieux. Hein. Et puis même, là, bah, les manches, la pompe, c'est super beau, c'est tout, tout net. Et ça, c'est pas le plus facile à obtenir, ouais, honnêtement. Oui, oui. Parce que nous, un, ça, c'est un objet qu'en deuil-mesure, on peut très difficilement gérer. Hein. Mmh. Voilà, ouais. Je vais te la repasser un tout petit peu avant de la livrer, puis D'accord, c'est gentil. Puis le pantalon en général aussi, à, à 20 en bas, c'est nickel. Ça tombe mieux aussi, ça évite de faire des plis partout. c'est mmh. Ouais. Autant que possible ouais. autant que possible. Oui, sûr. Voilà. Après tu feras une vidéo chez Chiffonelli Et donc tu verras encore Ce sera encore mieux Tu auras euh, quelques plis en moins un jour, si vous faites... Oh bah non mais j'ai pas la formation Je préfère pas, enfin je l'ai mais je préfère pas C'est un métier en fait après oui. Quelqu'un qui fait du, du bichpo qui devrait faire que ça Parce que ça prend tellement de temps C'est voilà. Et bah je vais reprendre la veste Et tu peux te changer. Re salut Bah voilà, vous avez vu le costume final. Et euh, bah vous le voyez maintenant aussi. Bah voilà, j'en suis hyper content. Je le trouve magnifique. Et euh, même sans parler du produit final. L'expérience était juste incroyable. Donc euh, voilà, de toute façon vous l'avez vu à travers toutes les vidéos le temps passé, du coup l'accompagnement qu'il a eu c'était vraiment top et euh, c'était juste trop bien en fait l'expérience plus le produit final qui est parfait pour moi bah, c'était juste trop bien, un grand merci à Julien et à Quentin qui m'ont accompagné donc durant toutes ces étapes de confection du costume sur mesure, ils ont été patients, ils m'ont accompagné et ils étaient passionnés, c'était trop bien de discuter avec eux donc euh, voilà, vraiment super belle expérience et le produit final en fait qui correspond totalement à mes attentes donc finalement euh, voilà, que dire à part merci. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette série de vidéos, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est une série qui me tenait vraiment à cœur. Voilà, j'avais vraiment envie de... Partager tout ça et si ça peut vous aider aussi à sauter le pas du sur mesure, si vous posez des questions dessus, si vous vous demandez comment ça va se passer, etc. Ben voilà, content que ça puisse vous aider. Et voilà, j'espère que je pourrai faire d'autres projets comme ça parce que voilà, même si c'était quand même pas mal de boulot, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cette série. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour me soutenir et développer la chaîne. Suivez-moi sur Instagram aussi, je suis pas mal présent dessus et d'ailleurs j'ai pas mal de belles photos, de très belles photos du costume. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et puis voilà. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut